J'ai été condamné à 32 ans, j'ai passé 20 ans en prison euh, dans des conditions euh, que j'aurai certainement l'occasion de développer dans, enfin, en tout cas au cours de certaines des six journées euh, qui vous attendent pour ceux qui les suivront. Euh, ce soir, euh, je tiens à remercier tout particulièrement Alexandre Delavé et Marion Wagner pour leur invitation. Je suis très heureux d'être euh, parrain euh, de droit debout. Et j'ai accepté vraiment sans me poser aucune question. Tellement je trouve important qu'à un moment donné, il euh, y ait la possibilité d'offrir à la société civile de l'interpeller sur euh, la question des droits fondamentaux des personnes qui sont privées de liberté. C'est vraiment un sujet qui me tient tout à fait à cœur. Donc merci à vous tous de m'accueillir dans cette très belle université. Que j'ai connu euh, il y a quelques années dans des conditions euh, qui sont quelque peu différentes. L'ambiance euh, y était beaucoup moins détendue et j'avoue que l'accueil y était beaucoup moins amical. Manque de lumière sans doute ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça. La défense des libertés individuelles et leur garantie sont vraiment les deux missions qui me semblent de plus en plus difficiles à maintenir. Ce sera bientôt vous en tout cas pour ceux d'entre vous qui deviendraient magistrats, avocats ou acteurs de la justice, euh, qui seraient bientôt au front. En cela, le certificat droit debout, je pense, vous armera, et je suis heureux d'y participer aussi euh, pour cela, essayer de vous apporter une forme d'expérience par le témoignage que je pourrais vous délivrer. Malgré un certain nombre d'avancées significatives euh, lors de ces dernières années, les droits fondamentaux des personnes privées de liberté ne sont que trop peu reconnus et trop peu respectés dans nos établissements pénitentiaires. Je ne vais pas développer sur le sujet, je terminerai quand même par euh, un petit exemple tout à fait significatif. Chaque citoyen que nous sommes, en fait, fait partie constituante de la société civile, le société civile, je crois en tout cas. Elle-même fait partie intégrante de l'État. Le système carcéral est un des outils de l'ensemble sécuritaire de ce même État. Simultanément en charge des missions de l'application des peines, d'enfermement prononcé par les magistrats, donc par euh, les services judiciaires, et euh, garant de la préparation au retour à l'autonomie des personnes qui ont été maintenues, en, enfermées pendant des années, des mois ou des années. Donc des usagers contraints. Son fonctionnement peut-il garantir des maux qu'il est censé combattre Voilà la véritable question. Et il faut vraiment s'y attarder. Accordons vraiment une importance très importante à cette question. Pour ma part, la réponse, je vais vous la, livrer, je vais vous la délivrer ce soir, elle est catégorique, c'est non en aucune façon le système carcéral à l'heure actuelle est en capacité d'assurer la deuxième mission qu'il édicte préparer les personnes au retour à la réinsertion le fonctionnement de notre système carcéral à l'heure actuelle est un véritable paradigme erroné et il faut absolument envisager de changer de modèle souvent invalidé par euh, le discrédit euh, jeté sur la population pénale, la parole des personnes incarcérées est de toute façon pratiquement toujours suspecte et mise en doute il faut savoir que la personne euh, la parole des personnes qui ont été incarcérées ne l'est que juste un peu moins et euh, nous ne sommes écoutés nous qui euh, sommes passés par la casse prison que lors des euh, conférences ou réunions de ce type, comme aujourd'hui. Je n'ai pas pour habitude de mâcher mes mots. Si l'on peut dire, c'est aussi qu'on peut se taire. Mais franchement, à l'heure actuelle, il y a des vérités qu'on ne peut plus cacher et qu'on ne peut plus taire. Il faut vraiment parler. Et lorsqu'on a la possibilité, nous, qui sommes passés par le milieu carcéral, de pouvoir dire ce qui s'y déroule réellement à l'intérieur, il ne faut pas vous le cacher, parce que vous êtes vraiment très très loin de vous rendre compte des, euh, des malversations humaines qui ont lieu dans, dans nos prisons et derrière les murs euh, de nos établissements pénitentiaires. Au cours de ces six journées euh, proposées euh, dans le déroulé du certificat, vous serez amené donc à, à écouter, à entendre, à apprendre à ingurgiter un certain nombre d'informations qui vous serviront plus tard dans vos carrières, toujours pour ceux qui euh, deviendront magistrats ou acteurs euh, de la justice, mais également pour ceux qui euh, sont en poste actuellement, hein, quelle que soit la branche. Je, moi, je serai présent à certaines d'entre elles, trois ou quatre, je pense. J'y apporterai à ce moment-là euh, les témoignages personnels sur mon vécu carcéral. Mais j'aimerais revenir vraiment sur un point. Lors des discussions que j'ai eues euh, ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu parler des droits fondamentaux et dans les mêmes phrases, j'entendais droit fondamental et dignité. Moi, j'essaie je, d'éviter cet amalgame. Droit fondamental et dignité dans la même phrase, il faut vraiment faire extrêmement attention. Est ce que les droits fondamentaux sont subordonnés à la dignité ou est-ce que dans certains cas, la dignité est subordonnée aux droits fondamentaux? Je vais vous donner un exemple. Et vous allez essayer de réfléchir dessus. Et je terminerai, moi, mon intervention là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, le CGLPL est intervenu dans les prisons de Fresnes. Ils sont montés en troisième division, au quatrième étage. Et là, en ouvrant trois cellules, ils ont constaté que, euh, pour des pannes de plomberie, les personnes incarcérées n'avaient pas accès à l'eau. L'accès à l'eau est un droit fondamental. On est tous d'accord là-dessus. La dignité était atteinte. On est tous d'accord là-dessus aussi, à condition qu'on prenne la dignité sous son aspect ontologique et non pas postural. Mais la dignité était atteinte. Est-ce qu'elle était réellement atteinte, la dignité Puisqu'il y avait de l'eau dans les toilettes, et que les gars qui étaient à l'intérieur des cellules buvaient l'eau qu'il y avait dans les toilettes depuis quatre jours. La dignité était atteinte, oui, mais le droit fondamental d'accès à l'eau n'était pas atteint. Donc, utiliser dignité et droit fondamental dans la même phrase il faut faire extrêmement attention. Il faut savoir que la dignité est un concept, et que ce concept... Bien sûr, tout à fait. Et que ce concept peut se heurter euh, aux définitions du droit et aux définitions philosophiques aussi. Et c'est là-dessus que je comptais terminer. Et c'est euh, là-dessus que ben, je remercie encore... Euh, donc je vous remercie à tous de votre accueil.